Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes avec Solveig Level, fondatrice de Aminci Energy, donc des centres d'amincissement et dans le bien-être spécialisés dans la digitopuncture. Solveig a aujourd'hui 25 centres, et là, ça est encore en train de monter dans toute la France d'amincissement pour tout être humain souhaitant mincir et être dans le bien-être. Donc, salut Solveig. Salut Pierre, ravi d'être Heureux de t'accueillir sur cette vidéo. Euh, Est-ce que toi, tu peux te présenter en, en, en quelques mots Bien sûr, ben je suis, ben non, comme, comme tu as dit euh, Pierre, je suis level donc installée depuis exactement 26 ans dans le Nord-Pas-de-Calais. Au départ, notre, on a pris forme, notre, nos centres ont démarré dans le Nord-Pas-de-Calais. Aujourd'hui, on a la chance de se développer dans toute la France. On est spécialiste en digitoponcture. Le but, c'est de retrouver un équilibre corps-mental en travaillant et sur le corps en médecine chinoise et en travaillant sur l'esprit dans d'autres outils pour pouvoir, notre plus grand objectif c'est de mincir et s'alléger mais aussi pour se sentir en harmonie dans son corps pour atteindre plus facilement ses objectifs Génial, et toi comment, en es, euh, euh, comment tu en es arrivé là et quelle est ta, ta mission par rapport à ça enfin, c'est quoi ton, tes, tes envies, ton rêve par rapport à Aminci Énergie Aminci Énergie, mon, mon rêve c'est que évidemment c'est que toutes les personnes puissent retrouver les commandes de leur corps comprendre comment fonctionne son corps, parce que évidemment, la plupart du temps, on est dans son mental et on a oublié que notre outil principal, c'est notre corps. Tu es d'accord avec moi, Pierre C'est toi aussi clair. qui m'a. On en parle, toi et moi, assez fort. Et d'ailleurs, c'est avec... comme ça qu'on a travaillé ensemble et que j'ai eu besoin de ton aide. Et le fait d'accompagner le corps dans cette énergie pour retrouver forme, énergie, facilité, légèreté, parce que la légèreté, ce n'est pas une destination, c'est un état d'esprit. Hmm. Pour tout ça, ben, on a différents outils et surtout des, en, médecine, euh, euh, en médecine alternative par des points d'acupuncture, par l'hypnose, par, euh, par l'énergie, on va les accompagner le plus facilement possible à s'alléger okay, et, bah... et, et ça c'est ma grande mission et pourquoi sûrement la question c'est pourquoi je suis arrivée chez toi, parce que toi tu es le grand maître justement. <rire> Du mental Et comme justement, on, aime, on adore travailler avec les sportifs, j'avais un super protocole sportif pour améliorer les résultats sur le plan physique, mais il me manquait mmh. quelques outils et c'est pour ça que j'avais besoin de ton aide. Ok, et justement, bah, toi qui es en, en, en plein développement là aujourd'hui, enfin où il y a encore ces, ces projets du coup, euh, bah, de, de nouveaux centres à Énergie, euh, qu'est-ce qui t'a voilà, comment t'en es arrivé jusqu'à moi voilà. Mais écoute, je suis tombée par hasard. On a eu un ami commun qui m'a parlé que étais vraiment le champion de la dépolarisation. Et comme j'avais ce protocole en moxibustion, je ne sais pas si tu connais un peu le moxin en médecine chinoise pour justement améliorer les, les résultats sportifs, il me manquait quand même quelques outils pour travailler le mental avec mes clients. Et quand on m'a parlé de la dépolarisation, j'ai cherché et là, j'ai trouvé le petit génie que nous connaissons tous maintenant, Pierre. Et c'est comme ça, que je me dis dit, ah, il faut que j'aille le voir, il faut qu'il m'explique. Et comme j'adore aussi le quantique, et quand on s'est mis à parler mmh. du oh, j'ai compris que c'était qu'avec toi, ma prochaine formation, c'était avec toi, tu je voulais ah. la faire. Ok, bah, c'est top. Et, et du coup, euh, qu'est-ce que ça t'a qu apporté, toi aujourd'hui, en, en tant que entrepreneur, euh, en développement, de, de, de masteriser ça sur toi bah, Pour moi, il y a eu quand même... Euh, parfois, dans... quand, quand j'avais des doutes, tu vois, quand souvent, je me je, rappelle, j'essaie de me remettre en condition, au départ, c'était au niveau professionnel, et puis après, ça a été au niveau personnel. J'ai adoré mmh. mes rencontres avec toi. Quand, justement, je, je me cherchais un petit peu, je ne savais pas me prendre ma place, si je devais le faire ou pas, quand je, je discutais avec toi tout de suite, tu arrivais à, à, à m'aligner le plus facilement possible en, ben, en faisant le tri un petit peu de mes pensées, comprendre que ben, ce que mes doutes, pourquoi je me les projetais, ce que j'avais ce que, ce que peur chez, chez les autres, ben, c'était mes propres peurs et, et le fait de me dépolariser, c'est vrai que ça allait de plus en plus vite. Je pouvais prendre des décisions beaucoup plus rapidement, avec beaucoup, beaucoup plus de facilité et surtout avec une foi en moi. Mmh, Pourtant, mmh. je sais le travail mais ben, c'était une clé en plus. Et je t'avoue qu'avec toi, ça a été vraiment très facile, léger et j'ai adoré. Et c'est pour ça qu'on va continuer, n'est-ce pas <rire> Du coup, Solveig, toi, qu'est-ce euh, euh, qu que ça t'a apporté concrètement en tant que, que chef d'entreprise, bah, cet accompagnement euh, voilà. J'avais une deuxième question, mais euh, après, c'est comment tu vois les rapports entre les stratégies du sportif de niveau et euh, le chef d'entreprise que tu es euh, pour te développer euh, aujourd'hui Alors, ce que j'ai aimé, euh, au départ, je partais pour mon boulot pour, euh, pour apporter un outil de plus à mes clients, mais Donc. en fait, c'était... Des rencontres avec toi me permettent moi de m'aligner beaucoup plus rapidement et d'aller me en plus les femmes on a tendance à se rajouter tellement tellement de pensées tu sais très bien on a plus de 65 000 mais on va parfois nous c'est bien plus ça nous les je suis femmes. content que ce soit toi qui le dis et pas moi ouais. ça, je... La prochaine <rire> vie, Moi je crois que je suis un homme hein, pour... juste pour ça parce qu'on a trop de pensées les femmes mais à toi, ça me permettait vite d'aligner d'aller à l'essentiel et moi de me positionner quand quand je ne t'avais pas, je perdais plus de temps à, à faire des tableaux. Est-ce que j'y vais Est-ce okay. que j'y vais pas Est-ce qu'il y a okay. du plus Il y a du moins Et ça, c'est vrai qu'une séance avec toi me permettait d'aller beaucoup plus vite dans mes objectifs et de trancher et prendre une décision. Ok, donc, et euh, voilà. ouais. Et ça, ça m'a été... Personnellement, ça a été, ça a été un grand trésor. Et ça a été d'une vitesse implacable. Quoi. Ouais, c'est la, la vitesse qui... qui euh, ça va vite et, et du coup toi justement comment tu vois les parce que finalement les, les séquences que je fais euh, euh, interne avec toi sont les mêmes que, que pour les sportifs et du coup comment est-ce que tu vois cette proximité entre le sport euh, de haut niveau et, euh, et l'entrepreneur euh, que tu es j'ai été chercher ma médaille d'or j'ai préparé les cours en trois mois de temps avec toi pour ma médaille d'or pour mon podium et c'était ça que j'ai aimé me remettre dans un état de sportif de gagnant moi alors pour info, je ne suis pas du tout sportive, <rire> mais, mais justement, j'ai aimé, Tu te rappelles, c'est ce que je t'avais dit la première fois, je dis, suis dit, moi, je ne suis pas du tout sportive, mais j'aime cet état-là. Mmh. Je voulais me remettre en, dans cet état de réussite, d'aller chercher un objectif, de maintenir et, et de plus perdre de temps. Si on perd plus de temps, on gagne de l'énergie, si on gagne de l'énergie, on reprend cette confiance en soi, je me suis remise dans cette posture de, de, de, de winner, et, et je me sens... Et d'ailleurs, en trois mois de temps, bah, je crois que j'ai dû faire quatre ou cinq euh, installations dans ma Énergie. Tu vois, sais tu m'as mis dans cette énergie que j'ai été rechercher. Et niac justement, du sportif, je l'ai remis dans mon, dans mon parcours. Ok, bah, c'est top. Et du coup, euh, Solveig, quand tu vois tes, tes projets, là, justement, à six mois, un an, comment, comment tu vois ça, en fait euh, comment, comment tu es par rapport à mais écoute, maintenant, ensemble, on va préparer les championnats du monde, hein, Pierre, après les JO. Es tu es d'accord Tu m'accompagnes là-dedans bah, je... voilà. Les JO, c'est le, le top, top, mais du coup, on va faire un deuxième JO, si tu veux. Eh ben, on, fait <rire> on, JO. on va faire une double médaille. Ok, bon, bah, c'est top, c'est vrai. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui regarde cette, euh, un chef d'entreprise, ou, euh, ou même un sportif qui regarde cette, euh, cette vidéo, qui, qui hésite, qui se dit ah, « c'est quoi la dépolarisation ?» Euh, Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller euh, euh, pour qu'il puisse passer Allège-toi, va voir à pied Avec l'académie, on apprend vraiment à ne plus perdre mmh. du temps, d'aller récupérer cette énergie, d'aller construire son objectif et puis euh, de retrouver plaisir à qui l'on est. Mmh. Je trouve que là-dessus, c'est qui sont, qu sont extraordinaires mmh. et. Et ben moi, je ne peux qu'encourager chacun d'entre nous d'aller rechercher son potentiel, d'aller rechercher ses ressources. Et avec toi, c'est beaucoup plus facile. Ok, bah top. Bah, écoute, merci Solveig pour, son, bah, pour ton retour d'expérience, oh. ton témoignage. Où est-ce est que les gens… mon 2021, en tout cas. Comment, moi Ça a été mon trésor de 2021. C'était ah. la belle découverte. Ah, cool. Bah, écoute, ça me, fait, ça me touche de l'entendre. Et où est-ce que les gens peuvent te, peuvent te retrouver alors sur www.amassieenergie.com okay. ou alors www.solveglevel.com. Yes, bah super, du coup, je vais mettre les liens juste en dessous pour aller voir les liens juste à la fin. Et puis voilà, vous pouvez vous abonner, liker, commenter ce que vous pensez de, de cette vidéo. Et puis euh, et voilà, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, vous pouvez aller voir les liens juste en dessous, contacter Solveig et pour les centres Amacier Energie. Voilà, Solveig, bah écoute, merci et puis à très <rire> bientôt alors. C'est un plaisir, merci beaucoup.